Hervé Bienvaux, qui est chargé de développement chez Moby 10, euh, pour une intervention sur la question donc, du livre nu numérique nativement accessible comme levier stratégique pour les acteurs de la chaîne du livre. Euh, et donc, euh, Hervé qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On pourra lui, lui retransmettre à l'oral à la fin de son intervention. Hervé, on ne vous entend pas. Je vous laisse activer votre micro. Est-ce que ça va mieux C'est parfait. Bonjour à tous. Voilà, donc, euh, ravi d'être avec euh, vous aujourd'hui. Euh, donc oui, j'accompagne Mobilise depuis deux ans maintenant. Euh, Mobilis est un acteur euh, des, du, des livres euh, adaptés euh, au niveau de la dyslexie pour les, pour les enfants et les, les jeunes adultes. Euh, donc voilà moi je, je suis un peu ce marché du livre numérique depuis une quinzaine d'années maintenant donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention la, la présentation euh, que vient de faire notre, notre camarade aux états unis euh, donc voilà moi l'idée c'est de, de vous dire un petit peu mais mon sentiment en ce moment par rapport à, à ce qui se passe et quels peuvent être les leviers là pour, pour l'interprofession, les éditeurs mais aussi beaucoup d'acteurs de, de l'interprofession euh, des leviers stratégiques pour, pour le livre numérique euh, accessible. Euh, je voudrais d'abord euh, faire un petit flashback, vous euh, vous rappelez que maintenant ça fait 10 ans que, ce, que le livre numérique est, est en France, 11 ans même maintenant, si on se rappelle l'arrivée de l'iPad euh, en 2010, donc vous vous rappelez à l'époque hein, cette effervescence qu'il y avait eu sur le livre enrichi, le livre augmenté, enfin beaucoup de fantasmes à l'époque, hein, euh, si vous vous rappelez, qui nous paraissent bien loin maintenant, hein de vouloir faire absolument du livre numérique un espèce de spectre par rapport au livre imprimé. Voilà, vous rappelez un peu tout ça, tout ce qu'on a pu raconter comme bêtises à l'époque. Disons après, c'est maintenant un petit peu le souffle est retombé, j'ai envie de dire, et ce marché du livre numérique est très présent. Simplement deux chiffres pour avoir en tête que l'année dernière, le livre numérique a passé les 10% du marché global du marché d'édition. C'est quand même un, un cap important. Et côté, euh, côté, par exemple, de livres professionnels et universitaires, euh, le cap des 50% de, de, de ces marchés spécifiques va être passé cette, certainement cette année ou, ou l'année prochaine. Hein, C'est pour vous dire un petit peu l'avancée le, le, le, du livre numérique dans, dans notre pays. Alors, sans parler évidemment de l'usage du livre numérique dans les écoles, hein. là, les chantiers sont en cours les usages commencent à s'implanter très fortement, moi je l'ai vu très, très fortement depuis deux ans, là où je, je suis en contact avec les, avec les collèges, avec les lycées, on voit bien qu'il y, y, voilà, y, y, y a des chantiers qui sont en cours de manière très, très importante. Donc voilà, maintenant, est plus, on, est, on a quitté ce fantasme du livre numérique euh, euh, vilain méchant loup par rapport au livres imprimés, hein. rappelons quand même que l'année dernière, il ne s'est jamais vendu autant de, de livres en France hein, imprimés hein, par la même occasion, hein. donc voilà, maintenant on est vraiment dans la complémentarité numérique et imprimé. Hein, c'est vraiment ce qu'on peut qu obtenir. Hein. et que le livre numérique n'est pas un site internet, le livre numérique n'est pas un jeu vidéo, le livre numérique n'est pas une application mobile avec de, avec de l'animation, hein. euh, les, les lecteurs maintenant nous attendent sur les contenus, et sur des contenus adaptés hein, pour, pour nos appareils, euh, voilà. donc évidemment, euh, dans, dans cette complémentarité numérique et, et imprimée, on voit bien que le livre nativement accessible a toute sa place hein, dans, les, dans les années à venir. Donc l'enjeu est très très fort, et paradoxalement, quand est-ce qu'il est arrivé Parce qu'il y a dix ans, on parlait très peu de livres numériques accessibles. Moi je me rappelle dans les réunions qu'on avait au sein de, du CNL, dans la commission numérique du CNL, aussi bien que dans, dans notre équipe de, de, autour du projet MO3T, c'était des sujets évidemment qu'on esquissait, hein, mais dont on parlait assez peu. Hein. Les enjeux n'étaient pas là à l'époque, hein, on en parlait peu. Et moi, j'ai vu arriver un petit peu la, toute, ces, toute ces, cette réflexion autour de l'accessibilité euh, il y a à peu près 5 six ans maintenant. Euh, et paradoxalement, c'est du côté d'achète que ça s'est passé. C'était vraiment un paradoxe incroyable parce que Dieu sait si on si n'attendait pas achète euh, sur ces sujets-là, hein, eux qui étaient un peu dans, dans le blocage par rapport à, à beaucoup de sujets, hein, je pense... Euh, je pense au modèle de bibliothèque, je pense au DRM, je pense à enfin voilà, tous ces sujets un petit peu voilà, que mettait Hachette sous le tapis. Et là, par contre, Hachette a beaucoup, beaucoup avancé, notamment avec une équipe dédiée sur l'accessibilité. Il faut, faut vraiment reconnaître qu'ils ont fait un boulot très, très important, hein, cette équipe d'Hachette. Voilà, donc euh, on a avancé beaucoup, beaucoup euh, et les enjeux maintenant sont vraiment sur cette complémentarité. Euh, vraiment avec l'imprimé et le développement dans le livre numérique pour, pour l'éducation évidemment. Maintenant on est plus dans l'enjeu sur la, sur la lecture c'est vraiment, l'enjeu n'est plus sur l'imprimé numérique mais vraiment sur la lecture, c'est l'enjeu de demain et là évidemment euh, la complémentarité avec le, le livre accessible devient, devient tout à fait prégnante. Alors les enjeux on peut les rappeler, hein, si on prend un petit peu les, les acteurs de la chaîne du livre pour les auteurs, évidemment, hein, c'est un enjeu de, de faire connaître leurs livres à, à des publics plus larges, hein, avec des gens qui sont empêchés euh, d'accéder à, à leurs livres. Euh, ça bouge. Hein. Moi, je vois beaucoup d'auteurs qui commencent à être euh, sollicités, euh, conscients de ces questions. Euh, J'en en citerai que deux euh, qui, ont, qui ont bougé un petit peu l'année dernière. Hein. C'est des auteurs qui sont importants, donc qui sont mainstream, comme on va dire et qui sont porteurs aussi de, de ces sujets hein, dans, au niveau du grand public. Euh, ces deux auteurs, c'est Amélie Notombe, c'est Pierre Lemaitre, je dirais que ces deux-là, qui commencent à, voilà, à mener une parole, à donner leur assentiment à ces, à ces développements, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, donc euh, il suffit évidemment de les, de les mobiliser sur, sur ces sujets. Et par rapport au public aussi, euh, beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup lus en France, et... Des, des publics empêchés qui n'ont pas accès à ces auteurs-là. C'est quand même une frustration très importante hein, et qu'il faut lever dans les, dans les années à venir. Alors pour les éditeurs, évidemment, euh, je crois qu'on y reviendra au cours de ces présentations. Il... Hervé, je suis désolée, votre micro a été recoupé. Pas très longtemps. Non, non, juste euh, la fin de votre phrase. Voilà. Alors côté éditeur. Euh, dans les années à venir, il y a évidemment des, des directives, des recommandations qui sont, qui sont actées et qui vont l'être encore dans les prochaines années euh, au niveau, au niveau des, des autorités et donc là, évidemment pour les éditeurs, il y a un enjeu de suivre euh, ces, ces recommandations et je veux dire, plus elles vont tarder à, plus ils vont tarder à les faire plus évidemment, les problématiques vont être euh, vont être euh, comment dire euh, une problématique enfin, va, va être euh, difficile à, à, à faire. Quoi. Rappelons que le marché d'édition, c'est un marché de l'offre. Hein. Évidemment, il y a les catalogues qui se constituent, mais c'est un marché de l'offre, hein, de nouveautés. Donc plus on va attendre euh, du côté des éditeurs, plus évidemment, ça va être difficile de, de récupérer le, le terrain perdu. Donc là, évidemment, euh, à l'échelle d'éditeurs indépendants, c'est plus difficile à mettre en, en œuvre. Par contre, à l'échelle de groupe, maintenant, euh, on voit bien que... Euh, euh, là, là, là, il y a des possibilités euh, intéressantes hein, de, de mutualisation, d'accès de, aux nouvelles normes euh, qui sont, qui sont faites. On le voit dans beaucoup de groupes, maintenant, agissent euh, au niveau de ces, ces normes. Donc, euh, des chantiers euh, qui sont larges, mais qui sont très intéressants pour les éditeurs aussi, de développer des catalogues euh, vers d'autres publics. Alors, un, un, un focus particulier sur l'audio, hein, qui est en fort développement depuis, depuis deux ans. Ça, c'est bien, parce que c'est des... C'est un, un format sur lequel beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup d'attentes par rapport au public empêché. Et donc, ça, c'est bien, On a des complémentarités avec le lieu qui se, se développe. Alors, euh, un mot sur les libraires. Euh, évidemment, c'est aussi là que ça peut se jouer. Euh, moi, je ne pense pas que les GAFA euh, aillent beaucoup sur, ce, sur les problèmes d'accessibilité. On voit, euh, bon, hormis Google, qui, a, qui, qui, je pense, a un vrai, vrai intérêt par rapport à ces à ces supports, euh, aussi bien euh, navigateur web qu'Android, que mais les autres ne font rien. Enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre les GAFA sur ces, sur ces sujets, à moins qu'il y ait des directives euh, fortes qui viennent d'en haut. Mais je crois qu'il ne faudra pas attendre euh, grand-chose du côté des GAFA, qui sont trop occupés à autre chose maintenant. Euh, par contre, pour les libraires indépendants, c'est un, aussi une... une un vecteur très important, hein. je pense que dans les années à venir, il va falloir mettre des labels, il va falloir communiquer aussi dans, dans les librairies, c'est intéressant, c'est les nouveaux publics, c'est aussi euh, une nouvelle visibilité peut-être pour des, pour des éditeurs, pour des libraires, et je pense que là, le rôle des libraires aussi est, est, peut être porté de manière très efficace. Alors, dernier, dernier acteur, et pas le moins, je pense, c'est les bibliothèques, ça c'est évident que là... Euh, toutes les bibliothèques qui sont décorrélées d'une un, rentabilité hein, par rapport à leur, à leur fonctionnement. Euh, là, là, je vois, moi, dans, aussi bien dans les bibliothèques des CDI que euh, dans les bibliothèques euh, municipales, enfin départementales, là, il y a des enjeux très importants, hein, d'accès vers des nouveaux publics, lutter contre la fracture numérique, ça, c'est vraiment un enjeu très, très important. Euh, ouvrir de nouveaux accès à de nouveaux publics, euh, là, là, il y a vraiment un enjeu de société qui est très important. Donc c'est là-dessus, euh, je pense que dans les années à venir, vraiment tout ce qu'on parle de livre augmenté, livre enrichi, c'est maintenant plus euh, au niveau de l'accessibilité qu'il faut, qu faut le penser hein, par rapport à ces, à, ces, à ces nouveaux formats. Et là, la, la chose est, enfin, le, le rôle des bibliothèques est, est, est très important. l'occasion aussi de communiquer pour elles. Hein. Alors euh, plus généralement, je crois aussi que le, le livre numérique euh, nativement accessible, va s'inscrire dans, un, dans, un, dans un, comment dire, un courant qui est en train de se, de se passer en ce moment. On parle beaucoup d'enjeux de, du numérique responsable, hein, d'enjeux du numérique éthique. Hein, euh, toutes ces réflexions qui sont, qui sont en cours, hein, euh, pas faire du numérique pour du numérique, mais faire du numérique vraiment euh, pour l'individu, pour euh, qu'il y ait un sens. Et là, je crois vraiment que c'est vraiment un courant que peut rejoindre très très fortement l'accessibilité euh, des livres en, en tant que tel. Voilà, voilà un petit peu beaucoup, beaucoup de, de pistes, hein. je crois qu'on pourrait les développer pendant une petite heure, Moi, on m'avait donné 15 minutes, voilà, donc je vous lance des, des pistes hein, de réflexion qui vont être prises, je pense, par, euh, par certains dans leurs interventions. Euh, voilà. donc, je ne suis pas un, un spécialiste de, de ces sujets, mais enfin je voulais apporter ma pierre, à cette réflexion. Au soleil, aujourd'hui, je vous assure que je ne suis pas à Ibiza, je suis, je suis en Touraine, et voilà, je, je vais suivre attentivement le, le déroulé de cette matinée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'ai respecté mon temps, je pense. Voilà. Oui, merci beaucoup euh, Hervé Bienveau. Alors, euh, Laura, est-ce qu'il y a des questions via le chat oui, il y a une question euh, largement ouverte euh, qui demande si vous avez des informations à donner sur les éditeurs euh, universitaires, oui. les éditeurs universitaires, euh, enfin sur les presses universitaires en fait. Euh, universitaires, non, pas trop. Euh, je pense que là, il y a, les chantiers sont quand même pas, pas très importants. Moi, ce que je peux vous parler, c'est de ce qui se passe du côté de Mobidis. Hein. On a 30 éditeurs euh, de tous les groupes. Hein, qui sont avec nous, les indépendants, les éditeurs indépendants, éditeurs de groupe, qui ont rejoint euh, des partenariats avec Mobilis, hein, au niveau de la littérature euh, jeunesse. Donc voilà, on voit bien qu'il y a maintenant une sensibilité qui est là, euh, qui avait pas il y a, a 5-6 ans. Quoi. On voit bien, il y a des nouveaux outils qui sont, qui sont là, Enfin, on voit bien qu'il y a une appétence maintenant des, des acteurs. Quoi. Euh, côté universitaire, non, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Euh, je crois que les choses bougent difficilement, il s'agit de, de mobiliser, de mutualiser, euh, c'est des sujets plus, plus difficiles. Oui alors moi, moi non plus j'aurais pas de, de réponse à donner si ce n'est que l'édition numérique universitaire pour le coup est installée euh, depuis un certain temps euh, déjà et à travers euh, notamment des plateformes euh, etc donc je crois que c'est aussi une question qui, euh, qui est peut-être plus euh, déjà plus historique pour, euh, pour l'édition universitaire. Alors, en fait, l'éducation universitaire elle est quand même très, très liée à des groupes très importants. Hein. Euh, mm. Et là, je crois que je ne sais pas, mais est-ce que des groupes comme Springer comme euh, Avance du côté de, de l'accessibilité, je ne suis pas très bien, euh, je suis mal placé pour vous en parler. Et du coup, moi, je me permets une petite question aussi. Euh, Donc, ah oui, pardon. Il y a une autre question en fait. Mais... Ouais. ouais, Mobidis en direction des adultes, oui, oui, ça vient. On a beaucoup de demandes euh, du côté des, euh, des, des, des acteurs. Quoi, donc, et là, c'est en cours. Hein, on commence à ouvrir. Et évidemment, il s'agit d'adapter euh, des accords, des partenariats. Euh, je vous avais parlé d'Amélie de Pierre Lemaitre, enfin, voilà, avec certains éditeurs. On, on... Mobidis va avancer aussi vers ses publics. Mais il y a des tels chantiers, euh, voilà, que, évidemment, à l'échelle de Mobidis... Euh, <rire> et des salariés de, de la, la start-up, c'est difficile, évidemment. Oui, vous avez fait le, le pont assez rapidement à la fin de votre intervention sur le lien entre la sobriété numérique et l'accessibilité numérique. Ouais. Effectivement, les acteurs de la sobriété numérique euh, cherchent à, à rejoindre finalement un peu le... Euh, le, le le, le, les, les mouvements de l'accessibilité numérique puisque ça a priori ça se, ce serait compatible euh, finalement euh, je ne sais pas si vous, vous pensez que ça peut effectivement, ces deux causes peuvent se, se servir communément pour avancer euh, vers un numérique plus responsable bah, Oui, euh, moi je vois que, quand on a commencé à parler du livre enrichi niveau augmenté il y a dix ans c'est vrai qu'on avait tendance à voir le livre numérique comme une espèce de, de proposition euh, fatrage, j'ai envie de dire, euh, avec beaucoup de choses dedans, de la vidéo, de l'animation. Et je crois que maintenant, bon, c'est passé. C'est derrière nous, C'était n'était pas rentable pour les éditeurs. Hein. On revivait l'époque du CD-ROM, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était un peu cette effervescence-là. Et maintenant, les, les lecteurs ne nous attendent plus là-dessus. En fait. On voit bien, et ça ne reprendra pas. Hein. Maintenant, voilà. Euh, on ne va pas refaire du Netflix dans les livres, on ne va pas refaire de, de YouTube dans les livres. On va pas, voilà. Les, les éditeurs ne sont pas attendus là-dessus. Euh, par contre, évidemment, euh, adapter des livres euh, spécifiquement pour, pour des pour les publics, euh, penser euh, aussi peut-être des complémentarités entre les écrits. Euh, voilà, Il y, y a des choses à faire, évidemment, mais ça se joue au niveau de, de la lecture maintenant. Hein, ça se joue au niveau de, au niveau de de complémentarité, euh, euh, peut-être à la marge, mais pas sur un marché euh, global, je pense. Alors il y a, il y a des retours, euh, il y a plusieurs retours, déjà concernant les éditions universitaires, il y a Axel Felgin, des éditions universitaires de Lorraine, qui qui explique que les éditeurs universitaires commencent à s'emparer de ces questions, mais que ce serait surtout aux plateformes type open Edition de se saisir de ce sujet-là, parce que si individuellement, si je comprends bien, individuellement, chaque éditeur peut prendre en main la problématique. C'est vrai que la plupart des, des, des lecteurs de ces, de ces publications passent par des plateformes type open Edition. Il y a un retour d'expérience aussi, euh, enfin un retour en tout cas, un, un, un exemple qui est donné euh, sur le projet Metop, euh, alors qui est, euh, que je ne connais pas, mais qui est, euh, il y a un lien qui est donné, euh, donc développé par l'université de, de Caen, euh, pour rendre accessible des, des certaines publications. Ça, c'était sur les presses universitaires. <rire> Un retour. Euh, il y a aussi euh, Cassie Godin du coup de Mobidis qui précise euh, qu'il y a un travail qui a déjà été mené avec des collèges et écoles primaires et qui commence avec euh, des lycées et des adultes pour revenir sur euh, Mobidis en direction des, des adultes. Et on a une question aussi de alors. De Laurent, le directeur de l'agence, sur une euh, grande question vaste euh, sur comment inciter et aider, euh, notamment sur des dispositifs d'accompagnement, les petits éditeurs à se, indépendants, à se saisir de la problématique. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions ah, Évidemment, c'est l'évolution vers des standards. Hein. C'est évidemment là où on voit que les enjeux sont… Il faut que ce soit facile pour des, des éditeurs de… Mm de le faire, quoi, parce que c'est pas leur métier, ils sont occupés à autre chose, ils ont, ont plein de boulot, quoi. Donc, euh, il faut que ce soit facile, les prises en main soient faciles, euh, les évolutions. Enfin, et là, c'est avec les partenaires compositeurs, les partenaires euh, studios de création euh, que, que ça le sert, C'est évidemment des, des gens extérieurs, hein, qui doivent, là, mais qui doivent être dans, de, dans des standards, dans hein, des normes faciles à, à appréhender. C'est Il faut qu'il y ait une facilité. Quoi. Oui, il y a une dernière remarque qui va dans ce sens-là, euh, qui dit que, que l'idéal serait d'inciter les chercheurs à produire dans des formats nativement accessibles. Bon, ben, oui, que dès le premier maillon, on soit euh, sur, capable de, de produire des, euh, des formats accessibles, mais que ce n'est pas gagné parce que ce n'est pas leur métier, parce qu'ils ne savent pas forcément faire. C'est plus un retour qu'une remarque qu'une question. Eh bien, merci. Alors, oui, juste ouais. un, petit, un petit mot quand même. Hein. C'est vrai qu'on va vers de l'ouverture. Hein. Vous avez parlé d'open edition, vous avez parlé de formats ouverts. Euh, les libraires aussi ont, enfin, militent pour des, des formats plus ouverts, pour des accès plus facilités. Enfin, je veux dire, mener, mener aujourd'hui de l'accessibilité avec une DRM à enfin, voilà, c'est un véritable cauchemar. Quoi. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique aussi de, des groupes et des éditeurs pour ouvrir un petit peu les vagues. Quoi, que... On le voit maintenant, euh, le, le numérique n'est pas en train de bouffer l'imprimé. donc arrêtons de, de mettre des, des, des barrières euh, dans, dans tout ce qui est... Euh, arrêtons les environnements propriétaires, arrêtons toutes ces, toutes ces salades qui, qui embêtent tout le monde. Donc, euh, si on veut vraiment une accessibilité la plus large possible, il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir, ouvrir, ouvrir les, les formats, les accès. Et oui, très bon, très bon constat. Effectivement. Merci beaucoup Hervé pour votre intervention. Oui. Euh... Un grand plaisir.